Le jeu CEV a été initié en 2012, depuis sa forme initiale, c'est-à-dire à peu près en 2015, nous avons vu passer plus de 2000 étudiants qui ont pu être formés aux compétences entrepreneuriales, au travers d'un jeu qui va demander des compétences de créateurs d'entreprise, mais également d'évaluateurs d'entreprise. On va aborder la création d'entreprise vraiment à 360, en les faisant changer de posture sur un temps très court, c'est-à-dire deux jours. Donc aujourd'hui on est venu euh, en fait coacher euh, les étudiants pour ce jeu CEV et en apportant une petite touche économie sociale et solidaire euh, à cet accompagnement qu'on peut leur apporter. Ça fait quatre ou cinq fois que je fais cette, cette expérience hein, de, de coacher des, des étudiants euh, dans, ce, dans le CEV. Euh, c'est très enrichissant, c'est très intéressant de, de, de savoir comment euh, des jeunes sont amenés à réfléchir à des projets qui pourraient vraiment se concrétiser. Et c'est vraiment un plaisir d'apporter de, de, mon expérience dans les problématiques qu'ils peuvent, qu peuvent rencontrer ou imaginer. C'est de pouvoir être au cœur de, des étudiants d'aujourd'hui, de voir un petit peu la façon dont ces derniers travaillent et de, d euh, de partager des expériences plus concrètes euh, dans le cadre de, de mon métier. Donc c'est un partage d'expérience. Aujourd'hui je suis agréablement surpris euh, des, des projets qui sont, qui sont présentés euh, avec beaucoup d'originalité et euh, d'innovation. Donc euh, ben, on espère que demain, ce ces, ces, ces projets qui sont à l'étude euh, deviendront des, des futurs créateurs d'entreprises et on espère pouvoir les accompagner au sein de la banque populaire euh, Nextinum. Aujourd'hui, on a commencé donc, euh, le jeu CEV avec euh, les étudiants des autres, euh, des autres facs. Donc, on est avec des, des miages, des, euh, des étudiants de viticulture. Ouais, d'un peu partout. D'un peu partout et euh, c'est très chouette. On a vraiment l'impression de, de, de concrétiser en fait, ce qu'on fait tous les jours. On fait beaucoup de théories et, et là, on met en pratique, en fait, euh, euh, dans un milieu professionnel. C'est euh, beaucoup plus concret euh, que ce qu'on fait par rapport euh, aux cours. Exactement. On met euh nos compétences en application dans cette mission qui est la nôtre durant ces journées. Je trouve que le CEV c'est vachement intéressant parce que bah souvent en tant qu'étudiant on nous dit qu'en sortie d'études on manque d'expérience de, professionnelle et des activités comme ça qui sont juste sur deux jours assez rapides ça nous permet de mettre en pratique tout, ce que, tout le savoir qu'on apprend en cours. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui mais moi je te rejoins là-dessus parce que je trouve ça super intéressant. Parce que moi qui interviens dans l'aspect comptable, donc l'aspect le plus technique avec les chiffres, etc. Euh, expliquer aux gens euh, novices dans la comptabilité, ça me permet vraiment d'être sûr de mes compétences. Et moi qui veux faire un cursus professionnel qui mène à l'expertise, donc c'est de l'accompagnement d'entreprise plus que de la saisie de facture, etc. C'est vraiment le cœur du métier que je fais et c'est pour ça que je trouve ça très valorisant sur un CV. Mais en plus, euh, je pense que même euh, essayer d'expliquer de, aux gens, ça nous permet de mieux intérioriser les savoirs qu'on a appris et euh, j'ai l'impression de mieux apprendre en expliquant aux autres. Oui, parfaitement. Oui. Donc ce jeu a été mis en place en présentiel avec des partenaires, puis le Covid est arrivé, nous avons dû passer en distanciel. Donc grâce à Olivier Cateau, on a pu mettre en place le dispositif pour continuer à faire jouer nos étudiants durant la crise sanitaire. Ce qui nous a permis d'obtenir le prix FNEJ au neige du meilleur dispositif pédagogique en 2021. Nous avons des étudiants de diverses formations, donc Etty Bravo, responsable du Master 2 Entrepreneuriat et Management des PMO de la FSI, permet à ces étudiants de prendre le rôle de coach pour l'accompagnement à la création d'entreprises, comme les licences pro, métiers de la comptabilité et de la fiscalité, qui viennent jouer le rôle de comptable.